Yo les jeunes, c'est Tipex, j'espère que vous allez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Ready or Not En compagnie de Wolf, Ran et Guillaume Et cette fois-ci nous allons devoir désamorcer Une ou plusieurs bombes Mais avant de vous laisser regarder ces 5 minutes d'intervention J'aimerais savoir si vous utilisez des mods Et si oui, lesquels me conseillez-vous pour avoir plus de réalisme et d'immersion Vous pouvez poster vos réponses en commentaire Merci la team Allez maintenant place au gameplay Et désolé pour le micro qui crépite un petit peu, il est parfois capricieux Bon visionnage bah, Faut localiser la bombe, une fois qu'on l'a désamorcé Après on peut prendre notre temps pour... Euh... Pour neutraliser les gars quoi. Donc mais assez loin on attend qu'elle pète. Hein. <rire> ouais c'est possible, station de, de service ça risque de faire des dégâts quand même. Après je crois qu'on sait quoi, c'est 5 minutes non Je sais plus. Plus du tout. Vas-y mets un petit coup de cam vite fait. Voir si on peut rentrer. Euh... Pour moi c'est safe mais j'ai vu un gars passer dans le guichet. Il y un mec à la caisse, ouais. Ok. Ouais. Ah vas-y, on va voir. Hands up. Je pars à gauche. Et je pars à droite. On se sépare comme d'hab. Vous entendez Il y a un civil au fond. Oh, ok bisous. J'en ai traité un autre derrière le civil. L'autre il se relaie. Euh, je sais pas s'il si se relaie ou s'il a des spasmes. Parti. Je dépasse le premier. Show me your damn il y a visuel. Okay, ok on. Okay. le visuel. Hop hop hop hop hop hop. Madame restez à terre s'il vous, vous plaît. Pas de problème. Allez sortir sortie cette image. On referme la je porte. Je sécurise le, le, le civil jaune. C'est oh, pas décarmé dans la cuisine. Ah, putain. ah exact. Oh, Je sécurise le flingue. Ouais. On est au le niveau du, du resto. T'es où ouais mort. Okay. Okay. On va aller dans la cuisine. T'en avais deux ouais, par terre okay. qui avait une arme. Ok, une arme. Okay. Okay. On rentre dans la Les cuisine euh, juste avant. Ah, j'entends Watt. Ouais. Ouais, je sur ma elle est gauche, de l'autre côté au niveau ah bon. du bar, je crois. Ok, toi, on est Elle doit être là au là, niveau du bar. Les deux qui y'a par terre. Non, c'est moi qui l'ai, elle est là. Elle est là Elle est où Ouais, elle, elle est juste à ma gauche. Je crois qu'elle est dans cette pièce. Je check le bar, ouais. Je peux pas les portes. Vas-y, c'est clear. Et je vais encore bouger la porte. Ah m'entends bien là. Alors ah, voulais... quoi elle est où Ah elle est là Elle est là, bon, je, je l'ai Elle est là bah, Il y en a plusieurs maintenant. Ah bah moi j'ai un C4 sur une table. Il y a des en a plusieurs. Ah, moi j'ai, ouais. Ouais c'est ça, c'est un 3 pains de C4 là. Ouais c'est ça, 3 ouais. pins collés les uns aux ouais. autres. Euh, la porte du fond est ouverte. y a de fait mon fait fait côté. Des Oh putain ah, C'est derrière nous que ça tire Non c'est au niveau de l'extérieur euh... À l'extérieur Attends, attends j'ai une La... Ok Recharge. La... Hein. Ça tire à l'extérieur hein. Au niveau du gars de... comment dire... du resto La... ça La va rentrer là Chez toi Je suis à gauche Ok droite Ok vu. Ah j'ai perso ah, personne. Bien joué Bien joué les gars, on se dépêche de ramasser Et ce qu'il y a à ramasser. Je me vais vers l'espèce le, de garage là, tu sais qui sert de réserve. J'en ai traité un juste devant. Normalement il n'y a plus personne, c'est oui. juste ah bah, ouais, des armes plus. ou autres euh, à, à récupérer. Hein. Ah bah j'ai lui là. Ah oh, Harry de de ou des euh, mecs à Harry port ou récupérer. Enfin des armes à récupérer. Ok, je suis avec toi. Ok. okay. okay Get Bien joué, hands les gars. GG ça! Yes. Efficace! Moins de 5 minutes! Très Oul. bon ça. Oh, on a que A. Ah! Je pensais que le civil en avait pris une, tu vois. Abusé. <rire> Bien joué.